Moi, j'ai remarqué que mes élèves, euh, nous en REP, on en avait une partie qu'on laissait sur le côté, euh, qui n'y arrivait pas. Il y en avait qui n'avaient même pas envie de venir à l'école. Et puis, on avait les bons qui n'avançaient pas. Donc, c'est vrai que la question était euh, comment je fais pour essayer de tout concilier. Donc, au bout de 10 ans, c'est un peu plus fort. Et puis, on a envie d'essayer d'autres choses, de voir ailleurs. Donc, je me suis pas mal documentée sur Internet. Je suis tombée sur le livre de Sylvain apprendre avec les pédagogies coopératives, donc euh, acheter, travailler, vu. J'ai participé au stage de l'ICM 34. Alors, du coup, je me suis pas mal formée euh, toute seule en auto-formation. Et ensuite, je l'ai installée dans la classe petit à petit. C'est passé par ce que je pouvais avoir sous la main, en gros, les deux premières années. Et puis après, j'ai vraiment orienté euh, toutes mes euh, toutes fabrications, mes achats et puis mes stages si possible vers euh, du matériel autocorrectif, euh, la formation sur des activités euh, pour faire en classe coopérative, donc des débats philo euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire encore, des, des textes libres, des choses comme ça. Toutes choses que je maîtrisais pas du tout, que je connaissais même pas. Parce qu'à l'UFM, moi, j'avais pas du tout entendu parler de ça et euh, donc j'ai tout découvert et j'ai tout appris entre ben, le livre, les livres de Sylvain et puis euh, le groupe ICM34 qui est quand même assez génial pour la formation qui permet de travailler à distance aussi quand on est trop loin et puis de se retrouver de temps en temps sur les stages euh, et c'est vrai que ça permet aussi de, ben, de dire ses inquiétudes parce que c'est pas facile de passer d'une classe traditionnelle à une classe coopérative mais euh, on apprend finalement en stage à dire ben on... On lâche prise, on accepte de ne pas tout voir, on accepte que les élèves fassent des choses qui ne soient pas toujours bien. Et puis, il euh, bah, y a des trucs quand même. Hein. Il faut apprendre, euh, bah, déjà organiser sa classe, euh, avoir généralement des, des tables en milot, avoir un plan de travail. Donc là, c'est la, euh, la grosse question, comment je fais un plan de travail Comment je peux bien organiser ça euh, Donc, on, bah, on est aidé, entre euh, Ils Il nous montre un petit peu, il nous explique, mais bon, chacun a sa classe. Chacun a son matériel dans sa classe et donc il nous explique surtout comment adapter tout ça. Donc une fois qu'on accepte que voilà, tout sera pas parfait, mais on va y aller, on va y arriver quand même. Et donc euh, l'envie d'y aller, la classe à peu près organisée, euh, et puis bien, un peu de matériel, le plan de travail, et puis, et puis on se lance, hein, on saute dans le grand bain. on ne sait pas bien âgé, mais on y va. Et puis, petit à petit, on installe une chose, puis on en installe une deuxième, ça marche, les élèves sont plutôt contents, ils apprécient eux aussi, et puis on renforce à chaque fois d'une petite chose en plus, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Donc là, ça fait 7-8 ans maintenant que j'y suis, je dirais que dans l'ensemble, la classe est plutôt coopérative, mais qu'il y a encore des choses que j'apprends, il y a encore des choses que je mets en place, et puis même dans ce que je pense maîtriser, le souci, c'est que tous les deux ans, je prends une nouvelle classe, avec euh, ben, 20-25 élèves qui n'y connaissent rien la plupart du temps. Et je redémarre à zéro et je me repose à nouveau plein de questions. Et je me dis, mais comment j'ai fait la dernière fois Qu'est-ce que je mets en place d'abord Et euh, donc, en fait, on a des, des cartes de départ, puis ben, on les trie, puis on les remélange, puis on voit en fonction des élèves aussi, on réinstalle jamais pareil. Et, euh, et on a toujours le doute, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher